J'espère que vous allez bien, ici Olga Mbani, votre consultant business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment acheter vos crypto-monnaies sur la plateforme OA Exchange. Alors les amis, j'ai remarqué que beaucoup de clients n'arrivent pas à, faire, à remplir leur formulaire. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment renseigner parfaitement votre formulaire d'achat ou de vente pour vous rassurer d'être vraiment servi en instantané. Voilà les amis. J'espère que euh, j'espère que ceux-là qui utilisent ma plateforme depuis sont satisfaits. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en cas de remarques. Les remarques nous aident à mieux vous servir. Donc les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Alors les amis, aussi beaucoup me demandent souvent, madame, envoyez-moi le lien de telle vidéo. J'ai vraiment de Dieu vous me demandez un peu trop. Voilà, la vidéo est déjà là. Tout ce que je vous demande, c'est de venir dans, sur ma chaîne et au niveau de cette barre de recherche, vous tapez le nom ou le titre de la vidéo, ou même si c'est un site, vous tapez juste et puis ça va vous montrer toutes les vidéos en rapport avec ce que vous avez tapé comme mot. OK Donc, comment acheter Pour ceux-là qui ne connaissent pas, quand vous êtes sur cette page, vous êtes simplement sur la page d'accueil. Vous venez donc là, disons que vous voulez acheter par exemple des Perfect Money. Alors, vous cliquez sur acheter, vous sélectionnez l'une des cryptos que vous voulez acheter ici. Vous cliquez sur acheter. Alors, sur cette page, vous avez un formulaire à renseigner. Ce formulaire ici, vous remarquerez que vous avez des prix préalablement mis là. Donc, vous avez deux options. Soit vous renseignez la quantité en dollars que vous voulez recevoir, ce que je vous recommande. Soit vous mettez la quantité en CFA que vous voulez dépenser quand vous ne connaissez pas combien de dollars vous voulez dans les deux cas je vais prendre par exemple si je veux disons que je veux acheter des dollars par exemple pour 15000 francs alors je renseigne 15000 francs dès que je vais passer à la ligne suivante vous voyez que le prix va automatiquement incrémenter ici en dollars ça me montre automatiquement combien je vais recevoir en dollars ensuite vous sélectionnez l'opérateur orange ou MTN n'importe lequel vous mettez votre numéro de téléphone avec lequel vous allez faire la transaction. Hmm? Ensuite, vous n'avez pas besoin de mettre l'indicatif hein, du pays. Nom du compte. Ça, c'est le nom du compte associé à votre numéro de téléphone. L'identifiant de votre compte Perfect Money. Voici un exemple d'identifiant pour ceux-là qui sont nouveaux sur les utilisations de Perfect Money. Votre identifiant commencera toujours par U avec des chiffres qui vont suivre. Donc, c'est le numéro de votre compte. Donc, en identifiant de compte, on ne vous demande pas votre ID, mais on vous demande votre compte, euh, votre numéro de compte Perfect Money. C'est-à-dire, quand vous êtes déjà connecté, vous avez différents comptes là. Celui en dollars U, c'est lui là que vous renseignez ici. Ensuite, vous cliquez sur. Continue. lorsque vous allez cliquer sur continuer vous allez avoir une page de retrait automatique qui va s'afficher donc les amis je vais cliquer sur continuer et on va voir ça va normalement lancer un retrait automatique sur mon téléphone donc je vais lancer l'enregistrement pour que ça prenne C'est initié automatiquement un retrait de 15 000 francs sur mon téléphone et tout ce que moi j'aurais à faire c'est de taper le code de validation euh, votre code secret orange money au niveau de votre téléphone ici si, euh, la transaction est signée donc euh, les amis vous allez avoir ce message et un retrait qui pourra éventuellement automatiquement se lancer la plupart du temps vous allez juste taper votre code secret orange mtn money ici c'est orange money ou alors vous tapez ce code et si si le retrait n'est pas fait automatiquement Parfois, il peut y avoir des problèmes de réseau. Si ça n'a pas pris, juste réessayer, euh, le, re, recommencer euh, à remplir le formulaire. Donc voilà, c'est assez simple. C'est pareil pour les autres cryptos. C'est pareil même quand vous voulez vendre. C'est pareil même quand vous voulez vendre. Vous venez simplement, vous choisissez la crypto que vous voulez vendre. Si je vais vendre des perfect money, que je vais vendre 10 dollars perfect money, vous verrez que vous allez recevoir 6200 à raison de 620 francs le dollar. Donc les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux faire vos transactions. Lors de la vente, c'est vos numéros de réception que vous renseignez ici. Voilà, et le nom associé au compte vous validez. J'espère que vous avez compris et que dorénavant, vous allez mieux remplir vos formulaires pour que vous puissiez être payé de façon instantanée réellement. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager, recommander le site. Pour ceux-là qui ne le savent pas, vous pouvez recommander le site en créant, en devenant partenaire. Vous créez juste un compte, devenez partenaire et vous pourrez générer des liens ou vous envoyer à vos prospects ou alors à vos clients. Et vous vendez directement via notre plateforme, vous recevez vos commissions de façon instantanée. Voilà les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao